Je suis Philippe Mouchel, donc je suis développeur Drupal Moi, depuis, euh, depuis 5 ans maintenant. Euh, je travaille chez savoir-faire Linux qui est une entreprise qui est spécialisée dans le logiciel libre. Alors c'est un peu beaucoup de choses, chez libre on est d'accord. Il euh, y a un service chez savoir-faire Linux qui fait du web et qui utilise Drupal qui est une solution open source. Tout le monde le sait j'imagine. Euh, je suis là pour vous présenter euh, l'industrialisation euh, des processus de développement et de déploiement dans un environnement multisite. On va parler d'un peu beaucoup de choses, de Drupal, de Drush, euh, de Git, de Jenkins, de Agear qui a été présenté ce matin dans cette salle. Euh, pour vous donner le contexte, euh, ce genre de, de processus peut être très utile dans le cadre d'un bah, par exemple d'une université qui va, euh, qui va devoir piloter plusieurs sites pour chacun de ses départements. Je pense à l'école polytechnique de Montréal qui, euh, qui utilise cette solution en ce moment. Euh, ça pourrait être appliqué à plein d'autres choses. Par exemple, un promoteur sportif qui, qui, qui gère plusieurs événements sur une année. Et avec un site par événement, euh, bah, il va pouvoir piloter ces différents sites sur des plateformes, euh, les mettre à jour à chaque fois, régler les débugs dessus de manière assez, euh, assez simple. Euh, pour vous montrer tout ça, donc euh, je vais commencer par euh, bah, l'écosystème. Je vous ai parlé des quelques des quelques outils qu'on va utiliser. On va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, vous présenter un peu comment ça pourrait se passer sans cette solution multisite. Ça se fait, c'est juste un peu moins pratique. Euh, et puis ensuite, on va rentrer dans le, bah, dans, le, dans, le dans, tout, dans tout ce processus de développement puis de déploiement. Donc on va commencer par euh, comment on travaille en local avec cette solution-là. Euh, comment on met en place pardon des tests automatisés euh, donc pour ça nous on va utiliser BIAT, euh, comment ensuite on, on pilote les plateformes, donc euh, ce matin on nous a présenté Aegir, ben, c'est ça qu'on va utiliser, donc j'imagine que, que pas mal de personnes ont déjà assisté à cette conférence, donc euh, probablement qu'on rentrera vraiment dans le détail là-dedans. Euh, ensuite on va passer à Jenkins qui va nous servir à, à faire un peu le lien entre tout ça, Jenkins va lancer des, des jobs qui vont aller euh, monter des plateformes, les envoyer dans Aegir. Et puis pour finir, euh, si on a le temps, on fera une petite démonstration en direct euh, en partant d'un site qui n'est pas à jour, donc mise à jour de sécurité, et puis on va en profiter pour changer son nom aussi. Alors c'est très basique, hein, je vous laisse imaginer tout le potentiel qu'il peut y avoir derrière. Alors l'écosystème, euh, je vous ai parlé de Drupal, de Drush, c'est un peu la base ça, pour tout ce qui est du travail avec Drupal. BIAT pour les tests automatisés, Git, euh, ben Git pour versionner notre code et puis pour l'utiliser ensuite pour fabriquer les plateformes. Jenkins qui va lancer les scripts qui vont exécuter les tests, qui vont ensuite que, envoyer les plateformes dans Egear. Et puis Egear qui est euh, cet outil de, de, de gestion d'une plateforme multisite en fait. Alors euh, Drupal, donc tout le monde connaît je pense. Drupal s'est basé sur des modules, des thèmes euh, issus de la contribution qui sont tous disponibles sur le site Drupal.org et aussi des modules et thèmes euh, qu'on va appeler Customs, c'est ceux qu'on va développer euh, bah, pour les besoins d'un produit en particulier. Il euh, y a un module qui est particulièrement intéressant qui s'appelle Features qui va vous permettre d'exporter de, euh, tout ce qui est configuration et fonctionnalité de votre site. Je pense aux différents types de contenus qu'on qu va créer dans un site, je pense à la configuration par exemple de, du, du CK Editor qui va vous permettre d'avoir un, un espèce de, de traitement de texte pour éditer vos articles. Pas mal de choses peuvent être exportées via ces, via ces modules, c'est très pratique pour faire des déploiements. Euh, et puis le profil d'installation, euh, le profil d'installation va se baser sur un makefile, donc il y en a deux qui viennent avec, euh, avec le cœur de Drupal qui sont les, les profils minimal et standards. Euh, ici, l'intérêt, c'est qu'on va créer notre propre profil pour aller chercher tous les modules contrib dont on a besoin et même les modules custom dont on a besoin, les thèmes custom. Euh, on peut aller les chercher via leur, euh, via, leur euh, via leur via leur via le dépôt Git. On peut les chercher via une URL sur un simple téléchargement. Tout ça, c'est faisable avec un Makefile et puis la commande rushmake. Donc Drush, Drupal Shell, qui permet de piloter euh, Drupal avec des lignes de commande. C'est très pratique. Donc on peut bah, fabriquer un site, on peut l'installer avec la commande site install, on peut faire le revert, le revert des features, euh, c'est à dire que toute la configuration du site qu'on a exporté dans un, dans un fichier, on va pouvoir la réimporter dans le site quand on l'installe et puis la réimporter également quand on le met à jour si jamais on a fait des modifications, ajouter un champ, un type de contenu, modifier une variable ou ce genre de choses. Euh, et puis la commande update db qui est très intéressante parce qu'elle va, elle va nous permettre d'exécuter des fonctions qui s'appellent les hookupdates qui vont permettre de faire vivre un site, de faire vivre un module, par exemple on va pouvoir aller changer la structure d'une table, on va pouvoir les mettre à jour euh, quelques informations comme des variables qui contiennent des noms de sites, des, des versions de, de jQuery ou, ou plein, plein d'autres choses. Euh, Git, alors Git, euh, ben, je pense que tout le monde connaît également. Je vais simplement vous expliquer la structure un peu. Euh, pour ça, nous, on utilise plusieurs dépôts Git. en fait. On n'a pas un seul dépôt pour un site. On a un, un métadépôt, j'appelle ça comme ça, dans lequel on va stocker euh, la documentation, dans lequel on va stocker des, des tests automatisés qu'on va pouvoir exécuter pour valider le fonctionnement. Euh, les scripts de tests et de déploiement peuvent être stockés ici aussi. Et puis ensuite, on va avoir un dépôt par, par package, par paquet custom qu'on fait. C'est-à-dire un dépôt pour un module, un dépôt pour un thème, un dépôt pour le profil également, puisque le profil va être adapté selon les besoins de, de chaque site. Euh, on peut faire un dépôt également pour un module qui va fournir des contenus par défaut. Ça, ça peut être intéressant dans le cadre des tests automatisés, parce qu'on peut, euh, peut remplir un site une fois qu'on l'a construit, et ensuite aller tester la page d'affichage d'un article, la page d'affichage d'une... D'une liste d'articles qui seraient tagués par, par un certain terme de taxonomie ou ce genre de choses. Euh, Biat, donc ça c'est l'outil qu'on va utiliser nous pour faire des tests. Biat c'est assez simple, alors j'ai deux slides qui arrivent derrière qui vont vous montrer un peu comment on paramètre et comment on crée des tests dans Biat, mais en gros ça va tester les fonctionnalités du site, c'est-à-dire que ça va aller peut-être exécuter une page et puis regarder dans l'HTML s'il y a bien les éléments qui nous intéressent qui apparaissent, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle les scénarios. Euh, et Jenkins, donc serveur d'intégration continue, euh, c'est un outil qui va, euh, qui va nous permettre d'exécuter des tâches simplement en cliquant sur un bouton, en réglant trois paramètres ou alors même en automatisant ces tâches, c'est-à-dire qu'un un job Jenkins on va pouvoir le lancer de manière automatique toutes les euh, toutes les deux heures, toutes les trois heures, toutes les 24 heures, ça c'est au besoin. Euh, c'est un outil qui est très extensible alors nous on va utiliser pas mal les, les outils pour connecter Jenkins à Git il y en a énormément qui existent, je les connais pas tous forcément. Enfin, Aegir, euh, ben, on a eu une présentation tout à l'heure. C'est un produit local, ça c'est euh, pas mal, c'est développé à Montréal, euh, par Kumbi notamment. Euh, Aegir introduit des notions de plateforme et de site. Euh, c'est deux choses qui sont capitales. La plateforme, ça va être les fichiers du site, c'est-à-dire euh, le cœur de Drupal, les modules qui soient contrib ou custom, les thèmes les profils d'installation, et puis le site, euh, ça va être le contenu du site, donc la base de données, et puis tous les fichiers ressources, les images qu'on aura associées aux articles, les documents PDF, les vidéos, ce genre de choses. Et gear fonctionne sur un principe d'action, qui vont nous permettre, bah, par exemple, de, de vérifier une plateforme ou de vérifier un site, c'est-à-dire valider qu'il est bien en état. Pour une plateforme, ce sera validé qu'elle est utilisable par, euh, par un site Drupal, par exemple. Euh, la migration qui va nous permettre, bah, on le verra dans la démo tout à l'heure, de migrer un site d'une plateforme à une autre pour mettre à jour par exemple le cœur de, de Drupal en cas de besoin de, de sécurité. Le clonage qui va nous permettre de déployer facilement un nouveau site à partir d'un qui est déjà existant. Alors on va probablement éviter de cloner un site déjà bien rempli, mais on peut se fabriquer un site modèle avec des, des, des modèles de pages dedans et à partir de celui-ci bah, aller créer plusieurs petits sites et puis les remplir ensuite indépendamment les uns des autres. La restauration, en cas de problème, on peut toujours revenir en arrière, c'est assez, euh, assez simple. Euh, et bien d'autres actions. Euh, toutes ces actions, quand on va les lancer, elles ne vont pas se lancer automatiquement, elles vont se mettre dans la file d'attente euh, et elles vont être traitées les unes à la suite des autres de manière, euh, de manière procédurale. Elles sont plus ou moins longues, il y en a qui vont très, très vite comme la vérification, il y en a qui sont un peu plus longues comme la migration ou l'installation d'un site. Ça dépend de, du nombre de modules qu'on va télécharger, ça dépend aussi pas mal des langues qu'on installe dans un site, parce qu'il faut aller chercher pas mal de fichiers de langage, notamment. Et puis, ce qui est intéressant pour nous, euh, Aegir peut être piloté avec des, des commandes de rush également. C'est-à-dire que bah, via un Job Jenkins, vous allez le voir plus tard, euh, on va pouvoir euh, lancer une commande rush pour dire à Aegir, tu as une nouvelle plateforme à disposition, fais une vérification dessus, comme ça on va pouvoir l'utiliser, et puis ensuite... Si elle te convient, eh ben, on va te demander de migrer. Et donc tout ça, ça se fait avec des commandes de rush assez simples. Alors, avant de passer à, à, la, à la suite, je vais vous montrer comment, comment on pouvait faire avant. Ça marchait bien, franchement, mais simplement, euh, c'était pas très propre et, euh, et ça dupliquait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on avait, euh, par exemple, un seul dépôt pour un site internet. Et ce dépôt va contenir tout le site. En fait, il va contenir le cœur de Drupal, il va contenir les modules contribués. Et c'est un petit peu dommage dans le sens où on, on va versionner pour chacun des sites la même chose. Parce que le cœur de Drupal, à moins qu'on change de version, c'est toujours le même. Pareil pour les modules contribués. Donc on se dit, à quoi bon stocker tout ça dans son propre dépôt Et puis, euh, surtout, pas de profil d'installation qui pourrait être utilisé pour plusieurs sites, c'est-à-dire qu'on va vraiment copier-coller l'intégralité du site, et ça c'est pareil. On y perd un peu en maintenabilité, parce que si on fait une modification dans un site, il va falloir la répercuter dans tous les autres sites. Euh, j'utilisais déjà Drush, parce que c'est difficile de s'en passer, je pense, de Drush quand même, mais je ne m'en servais pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, j'utilisais pas mal la commande Drush Download, ou DL, son alias, pour télécharger un nouveau module, par exemple, euh, la commande Drush Up pour mettre à jour les modules qui étaient sur mon site. Le problème, c'est que je n'avais pas de contrôle sur quelle version du module m'intéressait. up va systématiquement aller chercher la dernière pour vous la, pour vous la mettre dans le site internet. Ça peut poser problème, des fois, on a des problèmes de compatibilité avec une version de module, on a envie de revenir en arrière, on peut rencontrer quelques soucis. Et puis, bah, la commande drush update-db, db elle, elle est toujours utilisée de toute façon quand on veut faire des mises à jour, sans avoir à aller les faire à la main sur chaque environnement, développement, staging, production. Eh bien, on utilise cette commande rush qui va nous permettre, via une fonction simple, en une seule ligne de commande, d'effectuer des actions qu'on aurait, qu aurait voulu faire à la main. Et puis Jenkins, mais on ne l'utilisait pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, je ne faisais pas de test à l'époque. Et le job Jenkins qu'on faisait pour le déploiement, simplement, il allait bah, faire un checkout du dépôt, sur lequel on avait commité nos dernières modifications. Et puis ensuite, exécuter ces commandes rush. Donc UpDB, qui est l'alias d'UpdateDB, pour faire les mises à jour. FRA qui est également l'alias de feature revert pour récupérer ce qu'on avait stocké dans les features. CC all pour flasher les caches parce que bon, il y en a toujours besoin quand on met à jour un site. Euh, et puis un dernier problème avec cette, cette méthode-là, c'est que quand on devait faire une restauration, ce n'était pas évident. Parce que la base, elle avait évolué, le système de fichiers avait évolué. Et, euh, et tout ça n'avait pas forcément été enregistré au préalable. Donc il y avait toujours possibilité. De d'étendre encore un peu le job pour qu'avant de faire toutes ces opérations-là, il aille faire une sauvegarde de la base de données, faire une sauvegarde du système de fichiers, de l'arborescence Drupal, et puis qu'on puisse revenir en arrière. Mais ça reste beaucoup moins simple, et puis ça nous force à mettre des choses en place, alors que hey Aegir va gérer tout ça euh, de manière assez simple et transparente. Voilà, donc vous voyez que ça se faisait avant, simplement ce n'était pas optimal. Euh, maintenant, on va rentrer dans vraiment le développement dans cet environnement multisite. Donc, on va avoir besoin des fichiers Make, euh, du module Features pour externaliser un maximum de choses, les sortir de la base et les rendre déployables facilement. Et puis, je vais vous parler un petit peu des fonctions Update, des Hook Update de Drupal. Alors, le Makefile, euh, c'est assez simple à utiliser en fait. C'est simplement un fichier qui va décrire une liste de modules. Euh, avec des, des numéros de version, donc on, on se rend bien compte que c'est très facile à, à, à mettre à jour, enfin, si on veut ajouter un module, bah, il suffit de créer une nouvelle ligne dans le makefile, de lui mettre le numéro correspondant, euh, je vous montrerai ça pendant la démo, quand on, parce qu'on mettra à jour le makefile. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, avec ce makefile, on va pouvoir aller chercher euh, bah, tous, nos, tous nos modules, tous nos thèmes à des endroits différents. Tous les modules contrib, on sait qu'on va les chercher sur le site Drupal.org, sur les serveurs euh, qu'ils ont mis en place. Par contre, pour tous nos, nos, nos projets custom, que ce soit des modules, des thèmes, on va aller pouvoir les chercher sur des dépôts Git. On aurait pu aussi les stocker euh, dans des archives sur un simple serveur, faire un bête téléchargement et puis des, euh, des IP, tout ça. Nous, on passe généralement par les dépôts Git, c'est beaucoup plus simple. On a une branche 7 ou 6 selon la version de, de Drupal qu'on utilise et puis on télécharge ça, ça se fabrique automatiquement. Euh, il faut également penser donc à exporter un maximum de la configuration. Je vous ai parlé du, du module Features, on l'utilise toujours dans ce process-là. Ça va nous permettre, je, je, je, je me répète peut-être un peu, mais de vraiment d'externaliser un maximum de choses et de minimiser les actions qu'on aura exécutées sur chacun des sites par la suite. Euh, simplement, donc Features fournit euh, quelques modules à côté, qui sont assez intéressants, euh, moi j'apprécie pas mal le module Orphans, pour orphelins, euh, qui est capable de reconnaître tout ce qui peut être stocké dans, dans ces modules, dans ces features, et puis euh, bah de nous aider simplement à remplir ces features, et puis comme ça on, on peut savoir assez facilement qu'est-ce qui, qu qui manque, qu'est-ce qui devrait pouvoir être, être stocké là-dedans. Euh, les hooks d'installation et de mise à jour, alors Drupal fonctionne énormément avec les hooks, il euh, y en a beaucoup, ils sont tous disponibles et, et documentés sur le site de l'API de Rupal. Je vais vous parler un petit peu du hook install et du hook update end qui sont, euh, qui sont très intéressants dans ce, dans ce procédé-là. Le hook install, c'est une fonction qui va s'exécuter une seule fois quand on va installer le site. Chaque module peut en fournir un, le profil d'installation peut en fournir un également, les thèmes peut-être aussi, je suis moins sûr là d'un coup. Quoi qu'il en soit, euh, cette fonction va s'exécuter quand on installe le site, pour remplir des variables, pour créer des rôles, pour, euh, pour faire tout ce qu'on qu a, qui, qui, qu a besoin lors de l'installation du site. Alors, vous allez me dire, ça duplique probablement avec Features, tout n'est pas exportable dans les Features, donc on va, ce qui n'est pas exportable dans les Features, essayer de manière générale de le mettre dans les hooks install. Et puis les hooks n vont servir quand on met à jour un site internet, on n'a pas envie de le réinstaller parce qu'il est déjà en production, avec tout un tas de contenu qu'on n'a pas envie d'exporter pour réimporter ensuite. Donc ce qu'on va faire c'est écrire des hook updates. Le N devrait être remplacé par un numéro. Et puis ce numéro, quand on va exécuter la commande rush update db, et bah, et bah, tous les hook updates dont le numéro sera supérieur au dernier qui aura été enregistré en base vont s'exécuter. Donc ça va mettre à jour des variables, ça va mettre à jour des configurations dans votre site. Tout ce qui est écrit dans les fonctions va être fait en fait. Et puis. Ensuite, ça va enregistrer bah, qu'on a par exemple exécuté le, le hookupdate numéro 1. Et comme ça, lors de la prochaine mise à jour, il le trouvera. Celui-là, j'ai déjà exécuté. Je vais voir si j'en trouve des autres. Euh, pour travailler en local, euh, bah, on peut tout à fait installer hein, sur sa propre machine un, un serveur Apache, un serveur MySQL, paramétrer tout ça et puis avoir son site qui fonctionne en local. Euh, on peut aussi installer tout ça avec un docker. C'est pas mal moins contraignant, parce qu'il suffit de monter une image de base, ça demande un peu de boulot au début. Mais après, on se retrouve assez facilement euh, bah, pour intégrer une nouvelle personne dans une équipe de développement. On lui fournit euh, simplement ce Dockerfile avec quelques fichiers de paramètres. Et puis avec trois commandes, euh, Fabric, parce qu'on utilise Fabric qui est, euh, qui est un petit outil en Python, on va s'en servir pour piloter le Docker. Donc on va pouvoir installer, initialiser le Docker, créer, monter l'image. Et puis, on va également s'en servir pour euh, se connecter au travers d'une connexion euh, SSH dans le Docker et interagir avec Drupal. On va pouvoir flusher les caches, par exemple. On va pouvoir euh, lancer le, le, les, les différentes commandes de Rush que je vous ai listées dans les précédentes slides avec, euh, avec ça. Euh, la partie des tests automatisés, donc, ça, c'est très important dans un, dans un système d'intégration. Pardon, oui Comment Je n'ai pas, pas bien compris, mais je vous invite à, à retenir vos questions, et puis on, on, aura une, on, aura, on aura du temps à la fin pour, pour en discuter. Pardon. Donc les tests automatisés, euh, ça se fait avec BIAT. C'est assez simple. Euh, BIAT, c'est un outil, il y en a deux qui existent, hein, bien sûr. Nous, on a choisi celui-là parce qu'il est très facile à comprendre. Euh, il y a quatre commandes, enfin, quatre mots-clés qui vont nous servir à écrire des scénarios. Given, qui va permettre d'établir un contexte. « when » qui va nous permettre de définir des actions, euh, « zen » qui va définir en fait ce qu'on va attendre de, de l'action qu'on a exécutée dans le contexte défini, et puis « n » pour compléter si on, si on a plusieurs actions exécutées ou plusieurs, ou plusieurs choses qu'on va attendre. Donc là vous avez un exemple d'un scénario de base où on va aller lire dans un, dans un répertoire test, on, on dit qu'on a un fichier fou, un fichier barre dans ce répertoire. Et donc, si on, si on lance la commande de liste, ben on devrait obtenir euh, le résultat qui est affiché en dessous. C'est très facile euh, à comprendre. Il y a même une extension qui va vous, qui vous permettre de traduire ça en français, si vous si vous y tenez absolument. Et puis, du coup, de traduire given, and when, then, et même éventuellement les, différents, euh, les différentes définitions qu'on peut utiliser derrière. Avec BIAT, on peut ranger nos différents scénarios dans des fichiers de, de, de features, de fonctionnalités. Ça va nous permettre d'avoir un fichier pour tester, par exemple, euh, le type de contenu page de notre site, un fichier pour tester la page d'accueil, un fichier pour tester l'accès à l'administration qui doit être sécurisé selon son rôle et, et, et puis d'autres contraintes. Et puis, on peut également associer des tags à nos différents, euh, à nos différents tests, scénarios. Ça va nous permettre d'accélérer euh, le, le, le, le processus de test quand on fait du développement, parce qu'on va vouloir lancer les tests que sur un certain tag, plutôt que les lancer sur tous les tests systématiquement. Euh, parce qu'il faut savoir que plus on la teste, plus c'est long forcément, et, euh, et ça peut être assez fastidieux. Donc on va vouloir tester un seul test, ou peut-être deux ou trois sur la fonctionnalité qu'on est en train de développer. Euh, Biat fournit une extension pour Drupal, qui s'appelle bêtement Drupal Extension qui va vous permettre de, de le paramétrer et puis qui va vous fournir des définitions encore plus proches de ce qu'on qu fait avec un site Drupal. On va pouvoir par exemple, dans le fichier de configuration, euh, bah définir les régions qu'on a définies dans notre thème, ce qui va nous permettre d'aller tester quand on affiche une page, bah, dans cette région-là, j'attends que telle information apparaisse. <coughs> euh, la zone de message aussi, il faut savoir que celle-ci peut changer quand on change de thème, donc on peut. il y a une version de base, mais on peut la changer. Cette petite zone qui va vous infiler les messages d'avertissement, de, de, de, d'erreur et puis de, de succès. On configure également l'URL de notre site pour que, pour que BIAT pu, puisse aller faire des tests. Et puis le chemin physique du site, ça c'est pour euh, Drush. Parce que BIAT, peut, via cette extension, nous permet aussi de tester des commandes Drush, ce qui est très intéressant. Euh, et puis bah, enfin, BIAT fournit des, des, des rapports, donc c'est des rapports d'erreur, c'est des rapports de succès, ça dépend de ce que vous en attendez. Euh, on peut éventuellement brancher ça à un système d'envoi d'email pour prévenir, euh, bah, tiens, tel développeur a cassé tel test, histoire de savoir quoi en faire. Euh, sur cette slide, je vous ai mis euh, trois petits tests très simples. Le premier, il est assez global, c'est-à-dire que ça pourrait être un test qui n'est pas un site Drupal, mais... Euh, mais ça marche avec Drupal. Le deuxième, pour vous illustrer qu'on peut tout à fait euh, bah tester une commande rush. donc on a simplement le contexte, on établit qu'on lance la commande drush cc all, et puis bah, ce qu'on va attendre comme réponse, donc euh, le, le retour de drush, ça va être « all cache was cleared », qui est la réponse à la, à la commande drush cc all. Et puis un qui est plus spécifique à la création d'un contenu dans Drupal, alors la première ligne, évidemment pour créer une page, il faut qu'on soit logué euh, en tant qu'utilisateur qui a le rôle éditeur. Euh, on dit qu'on va aller visiter la page de création d'un euh, contenu, qu'on va remplir le champ titre avec le titre de l'article, qu'on va appuyer sur le bouton enregistrer et à ce moment-là, zen and end, qu'est-ce qu'on qu qu attend par la suite eh ben, On va avoir euh, le titre du contenu qui va apparaître dans la balise title de notre page, on va avoir la zone de message. Qui va, qui va être un message de succès, qui va contenir le message que tout le monde connaît, le type de contenu a été bien créé. Et puis enfin, euh, ben on va voir quelque part dans la page, euh, si elle est bien montée, un, une balise H, quelque chose qui va contenir le titre de l'article. C'est vraiment assez facile à comprendre. Et puis ça se, ça se roule en une commande assez simplement. Alors le pilotage de la plateforme, euh, la plateforme, on appelle ça relativement souvent une usine à site, il y en a qui vont appeler ça un environnement multicite, c'est c'est selon. On le fait avec Aegir. Euh, Aegir, euh, ben c'est un, je vous le disais tout à l'heure, c'est développé par par Kumbi qui est ici. Il y a aussi beaucoup de contributeurs. Euh, ce matin, il y avait Guillaume, je crois, qui s'appelle de chez Praxis là, qui contribue pas mal à Aegir aussi. Euh, pour moi, il y a des notions très importantes dans Egear qui vont vous permettre de bien comprendre euh, qu'est-ce que c'est cette, cette usine à cet environnement euh, multisite. La plateforme, donc, euh, ce que plateforme, ce qui s'appelle plateforme dans Egear, euh, c'est l'arborescence euh, de votre site internet. C'est-à-dire qu'on va, on va y retrouver tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de Drupal, le cœur, les modules, les thèmes. Euh, les plateformes, on va pouvoir les multiplier. Euh, ben, quand on fait des développements sur un site, on va modifier un module. Quand on va faire une mise à jour de sécurité, on va changer certains fichiers dans le cœur ou dans un module Contrib. Et donc, ce qu'on va faire, plutôt que de remplacer la plateforme existante, on va en créer une autre. Egir euh, va être capable de comparer ces différentes plateformes afin de vous signaler que, ben, attention, tu veux migrer ce site-là de telle plateforme à telle plateforme, mais là, tu vas avoir un problème parce qu'il y a un module qui n'est pas activé alors que tu en as besoin ou ce genre de choses, et donc de bloquer certaines opérations après ces comparaisons. Euh, le site, donc le site c'est les contenus, c'est-à-dire que c'est la base de données et puis les fichiers ressources. Euh, ces sites-là pourront être migrés d'une plateforme à une autre, plus récente. Euh, alors Avec les contraintes que je vous expliquais, hein, évidemment, si dans la nouvelle plateforme, il va manquer des modules, ce genre de choses, Aegir va pouvoir nous lever une alerte. Euh, on va pouvoir restaurer facilement un site. Alors Aegir le fait déjà tout seul, quand quelque chose se passe mal pendant sa migration, il est capable de revenir en arrière mais on peut aussi choisir de le faire à la main, revenir en arrière. Et puis, euh, un des gros intérêts, c'est que la migration se fait à chaud. C'est-à-dire que, euh, plutôt que de bêtement déplacer le site d'une plateforme à une autre, Aegir va simplement copier le site de la plateforme existante, le créer sur la nouvelle plateforme, enfin, utiliser cette copie sur la nouvelle plateforme. Et puis, donc pendant ce temps-là, le site sera toujours accessible. Et puis, une fois que la, la copie et tout ça s'est bien déroulé, simplement, il va faire une petite redirection parce qu'on aura changé de système de fichiers Et puis, bah, le site sera, sera inaccessible, mais vraiment très très peu de temps. C'est vraiment très pratique, ça, pour faire des, des, des mises à jour de sites sans interruption de service. Alors, les actions euh, qui sont intéressantes, je vous en avais décrit tout à l'heure déjà. Euh, bon, je vous les ai mises en anglais parce que c'est comme ça qu'elles sont dans les gears, mais euh, bon, on va les traduire. Euh, pour une plateforme, on peut la supprimer. Parce que bon, au fur et à mesure des mises à jour, ça crée à chaque fois des plateformes. Il devient intéressant au moment de supprimer les anciennes qui ne sont plus utilisées. On peut en verrouiller ou en déverrouiller une. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais ça peut servir. Verify, c'est simplement euh, bah demander à Egear de vérifier sa plateforme pour, pour, euh, pour qu'il puisse nous dire « Oui, elle est viable, c'est bon, elle est utilisable, tu vas pouvoir migrer tel ou tel site dessus. » Et puis pour les sites, alors on peut les créer, forcément, vides. On peut les cloner. Euh, on peut les migrer d'une plateforme à une autre, on peut faire des backups pour revenir en arrière en cas de problème. On peut supprimer un site, le désactiver ou le réactiver. Désactiver, réactiver, simplement, eGear va intervenir dans la base pour modifier cette petite variable Drupal qui est euh, « site maintenance ». Et donc, ça va faire apparaître le message de maintenance d'un site Drupal. Euh, « Reset password » pour l'administrateur en cas de problème, s'il n'arrive plus à se connecter à son site en Drupal, bah, il peut passer par eGear pour, pour se refourner un nouveau mot de passe. Et puis verify, on le fait aussi bien sur une plateforme que sur un site. Toutes ces actions se mettent dans la file d'attente. Elles sont exécutées les unes après les autres, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, iGear fournit donc des commandes rush. <coughs> des commandes rush qui vont nous permettre d'interagir assez simplement depuis, euh, depuis un bête script euh, qui sera exécuté par Jenkins. Donc Le déploiement automatisé euh, avec Jenkins, donc ce serveur d'intégration continue. Euh, nous on le fait en, on a deux jobs en fait généralement pour, pour, nos, pour nos déploiements. Ce qu'on appelle les jobs c'est des, des tâches qu'on va exécuter avec Jenkins. Alors une tâche ça peut être beaucoup de choses. Euh, dans le cas d'un déploiement multisite, ça va être connexion à un dépôt Git pour aller euh, récupérer certaines informations, fabrication d'un site internet, enfin euh, fabrication d'une plateforme, pardon, et, puis, euh, et puis ensuite déploiement pour le job de déploiement. Donc le job des tests, lui, euh, généralement, on va le paramétrer de manière automatique. Alors, il y en a qui vont le paramétrer à chaque commit sur un dépôt. Euh, on peut aussi le paramétrer, qui s'exécute une, deux fois par jour. C'est vraiment selon. Euh, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va créer une plateforme et puis instancier un site dessus à vide. Donc, c'est là où c'est intéressant. Je vous parlais d'un module qui va fournir des contenus pour remplir le site. Alors, il y a déjà des solutions qui existent pour remplir des contenus, mais assez aléatoires. Ce qui peut être intéressant, c'est de simuler des vrais contenus un peu sur un article, ça donne quelque chose d'un peu plus propre. Euh, une fois que ce site est installé et rempli, il va exécuter des tests dessus. On peut même lui dire d'aller vérifier le, la, la qualité du code. Euh, il y a des modules Drupal qui existent pour ça, je pense à Code Review. Il y a aussi des, des outils qui ne sont pas forcément Drupal, mais qui vont permettre de valider vos codes. Euh, et puis ensuite, ben, si ça n'a pas marché ou s'il y a un problème, il va nous générer un rapport d'erreur, nous dire, attention, ce test a cassé, attention, ton code là, il est mal, il est mal écrit ou quelque chose qui ne va pas. Et puis si ça fonctionne, et ben, la plateforme qu'il a créée, on va lui dire, archive la mets la quelque part. Quelque part, accessible forcément. Euh, voilà, ben, ce petit schéma explique très bien ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que les développeurs 1 et 2 travaillent sur leur dépôt-git, font leur commit. Le job des tests se roule euh, de, manière, euh, de manière automatique, une fois par jour, deux fois par jour. Donc il va créer sa plateforme, créer le site, le remplir, faire l'analyse, lancer les tests. Si ça ne fonctionne pas, on va prévenir le développeur euh, qu'il a cassé son test. Et puis si ça fonctionne, tant mieux, c'est cool. On va pouvoir archiver la plateforme et puis la, la mettre à disposition du job suivant. Le job de déploiement. Donc, celui-ci, on peut également l'automatiser dans le cadre d'un processus d'intégration continue. Euh, ça va dépendre de, de comment ça se passe. Moi, je, moi, je, je recommande plutôt de le, de le lancer à la main, mais bon, c'est possible de l'automatiser, de détecter chaque succès du job de test et puis à partir de là faire un déploiement. Bon, c'est vraiment au choix, encore une fois. Euh, donc, ce qu'il va faire, lui, plutôt que de lui aussi rebuilder un site, il va aller récupérer la dernière plateforme de job test. Qui a fonctionné. Il va l'envoyer vers Aegir. Alors, c'est un tout bête r -Sync. enfin Ça peut être une copie si c'est sur, si sur le même serveur. Si c'est un R-Sync. Ça, c'est un peu au choix et en fonction de votre architecture. Euh, et puis ensuite, il va exécuter deux petites commandes rush. La première pour signaler Aegir, nouvelle plateforme. Lance une vérification dessus. Dis-moi si elle est viable. Et puis, une fois qu'il a eu le retour euh, de, cette, euh, de cette commande rush, et Gear a dit, oui, ta plateforme est très bien, elle est à jour et tout ça. On va pouvoir migrer des sites. Et bien à ce moment-là, la deuxième commande rush va lancer la migration de ces sites. Alors quand je dis lancer la migration, lancer la vérification, ça va aller créer des actions, les mettre dans la file d'attente. Et puis, on va devoir attendre un petit peu que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a généralement un petit temps de latence entre les deux commandes rush. Parce que la commande ne sait pas automatiquement que la, que la plateforme est viable. On va attendre un petit peu. Donc, bah, le petit schéma qui va bien... Euh alors, on va considérer que les tests sont passés pour cette fois. Hein. Et donc, à ce moment-là, bah, on va demander à, à Egir via les, via les commandes Rush, de créer sa nouvelle plateforme euh, et puis de migrer. Alors, nous, dans notre cas-là, on peut avoir plein de sites. On peut choisir de migrer un seul site sur une plateforme. On peut gérer des plateformes différentes. Si on a des sites avec des besoins différents dans un seul Egir. ça, c'est au besoin. Ça peut être des paramètres dans, le, dans la job Jenkins qui vont vous permettre de dire « je veux migrer seulement ce site-là » ou alors tout ce groupe de sites-là. Tout ça c'est paramétrable dans le job Jenkins et les commandes de rush qu'on va envoyer à Gear vont, vont, vont, enfin, vont prendre des paramètres différents au fur et à mesure.